Et hey, bien bonjour à tous, c'est Johnny aujourd'hui on se retrouve un nouveau fin game qui s'appelle Sonic... Ah qui me donne la merde, Sonic... Non, c'est pas le nom du jeu, ça Sonic. Euh, World DX donc c'est un nouveau fin game que j'ai testé aujourd'hui. testera Oh, putain. ah Qu'est-ce que c'est drôle Non, non, non, non, c'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle, mais bon alors, euh... mmh. Le temps de chargement au nylon. est Je pécé, c'est dans le Euh, autre chose en attendant euh, moi ai touché, je fais là il voulait sur une applications question le de... mmh. mmh. ouais, chargement il est bientôt fini. Moi, on va aller au toit à hein <rire> ah, vous pouvez passer le... Ah, je pense que je vais faire un montage de passer ça. Parce que... Alors, ouais. on est dans Sonic en nature DX. Donc On est dans... En fait, j'ai menti, on est pas dans... On est dans Sonic... D'ailleurs, euh... je la manette. Ok, okay là, Bien joué Sonic. On... on joue à Sonic 2006. Et ouais, j'ai menti, désolé. Ah, il se contrôle pas bien Et Il a ah, est a eu de Voilà, c'est genre ah, On Wow, wow il se contrôle mal Sonic Wow, wow, wow En fait, le premier de ce jeu En français, euh, le combo, euh, de... ah, est Pareil Ok, ok, non, c'est... Ah, oh, vous vous disais... ouais, Sonic, tu vous 6 c'est un jeu que ça bah, peut s'en sortir, mon pote. Je peux te le tiens, Allez, vas-y Sonic, vas euh... ouais. sur le... Ah, oh, putain, vous entendez ai vous entendez... Bon, pas du tout le jeu. Première mort, c'est parti En fait, c'est une compilation de mort je je me... Non mais, Alors, faites pas le light dash comme moi là. C'est complètement. Mais bon, il a l'air sympa quoi. C'est un fin game, je répète que c'est pas ce gars qui la créé. Ah Pardon. <rire> le cri. <rire> Ça, il est trop dur ce jeu. trop dur. J'arrive pas, parce que celui-là, va bah, trop vite. Ça là, je... enfin, les moins, les plus là. Non, c'est je... suis... suis... bon. c'est Oh, c'est bon là! Waouh, wow. oh, waouh! Oh. Ok, bon, qu'il n'y a pas d'ennemis hein, Ah, ouais. En fait, je voulais pas sauter, je vois. Ouais, je... ouais, je... ouais constamment et tu sais quoi t'as une touche pour euh, faire euh... ok ouais ouais j'adore hein, j'adore les bugs mmh. qu'est ce qu'il fait là il est tout il danse il danse je vous il danse ça c'est le light dash vient veux pas de light dash ok ouais. mets moi ah, c'est bon, on qu'on va tout à l'autre côté Oh putain, ma gueule C'est une question, Alors, On peut jouer à la manette. Hein. j'ai l'impression que... elle mon... se... Elle euh... se contrôle tout ça. Enfin, elle comprends se contrôle tout ça. Non, enfin, je veux dire que... Elle à... se confondure tout ça, Je veux dire. Mais... En fait, quand il y a des bugs... Ouais quand il y a des. Mais ça me saoule là Ça marche pas ça. Voilà Là on a du skill ouais. mon pote il dit ça, Mais ça j'ai trop peur Mais regardez-le là Sonic Ah c'est bon il bouge Pas sur le bumper, ta merde Non, non, mais il est plus loin que ça quand même! C'est quoi? Bah, en fait, vu que ça bug, regardez-moi ça! Mmh ah, mais on a bien un hein. oh, no goût ça! on va voir Game Over dès le début du jeu, quoi! Non, mais j'y crois pas! En fait, c'est pas contrôlable, c'est ça le ce truc. Waouh C'est contrôlable, je le bien. En fait, c'est la suite de ce nid euh... Voilà, hop, game over, parce que c'est incontrôlable. Et puis là, je jeu répond pas. Je peux jouer d'autres persos, mais ça me donner. Si je peux jouer Thèse. Des... je joue Thèse. Des... Je, des... je pense que si je joue Thèse, ça va être beaucoup mieux. Je pense que je vais jouer Thèse. Ça me souvient hein. déjà. Euh... Il, euh... il dure 15 membres le temps de chargement là. de montage comme ça ça va me mettre 15 ans game Allez, 15 ans pour charger game over j'y crois pas caractère je peux changer mmh, ça se pense Bon, c'est parti, j'en de voir. J'ai vais en moins terminer le niveau, au moins le premier acte en moins. Vous voyez, bien, c'est incontrôlable. Je préfère Sonic 3D Blast. Non, c'est pas vrai. <rire> non, Robo Blast, voilà, c'est tout plutôt... Oh non, putain, encore changement qui même Le temps de changement, c'est un peu de fou. Je vais regardé mes propres vidéos. Oui, j'ai le droit. Cette partie-là, vous ne l'entendez pas. Mais ça, c'est rien que je vous le dis, parce que vous, si vous ne l'entendez pas... <rire> non, mais faire le montage, autant temps de changement, je vais le recharger. Je suis un l'esprit, mais si je souhaite. Euh, hein, pas drôle! C'est drôle que si je sois un l'esprit là-dessus! Ouais! Ah. Ouais! C'est reparti pour une pure Pourquoi je vais et ça, pas merde Toujours utiliser les joysticks, c'est pas automatique, c'est chiant. Oh, j'ai réussi à prendre une bonne peur sans mourir. Oh non. Ok, donc là on est là. On est... Wow, je, vois... je vois exactement ce que je fais. Merci. S'il te plaît. Non, ah, mais là c'est pareil. Je peux pas y aller. Impossible. Non, impossible. Vous êtes pas digne. Non, mais c'est bon là. Oh, oh merci. mais wesh. Sonic, c'était quoi ça? C'est pense Sonic en fait il a pour de faire voilà J'ai Oh là j'ai plus peur, c'est bon un peu peur Oh, un joueur... C'est là que la vidéo commence Ok, non mais je comprends, ça comprendre l'utilité des... Hmm, des bumpers foireux... C'est foireux, regardez Désolé si vous avez la tête à cause de ça, mais... C'est qui qui m'a tué Je veux savoir. Ah, parce que j'avais pas de Mais, mais, wesh, je n'en prends jamais de cause On pas d'anneau dans des têtes de On est de chanter. Ok. Luc, prends un anneau, s'il te plaît. sinon tu vas en contrôler. Ah non un high dash mais bugué il va pas aux anneaux ah j'ai envie de me faire temps dedans hein. mais regarde c'est sonic en fait qui veut pas hein. sonic il veut pas se... se défendre ah oui je me jette dans le oh, Gérable comme machin, comme l'autre hein, en fait, Je sais pas qu'il est mauvais, ça a fait être un bon fin de game si Sonic. Déjà, si on passe euh, à la plupart du temps, des ouais, déjà ça, c'est Sonic, hein, non C'est ça, là, là on est dans Sonic 6, on n'est pas dans. La tête, si je fais un boost, ça va aller mieux. Voilà, il parti en plus. Je vais crever tout ce genre de quoi Bon, on va s'arrêter là pour Sonic Board de dire Qu'est-ce que j'en pense du jeu Grosse oh, merde, le jeu. Non mais wesh en fait Sonic qui va c'est ça le truc Donc, on essaie à mettre euh. C'est pas que je suis nul c'est que tester par vous même hein Tapez sur Nick World vous allez vous allez le trouver Testez par vous-même je préfère largement euh, Sonic, même Sonic World c'est incroyable comment ça marche Non mais tester le jeu franchement voir. Ça se trouve sur.. Euh... Moi je joue à la manière, mais ça se trouve au clavier c'est car c'est mieux mieux contrôlé. Non mais on va s'intéresser, à tous de regarder cette et à vidéo. Oui. on va <rire>